Ressemblant tout à fait à ses grands frères et sœurs, le Q3 Sportback 2022 est le plus petit SUV d'Audi, mais il offre à peu près la même expérience. Il a l'air cher à l'extérieur et son habitacle est garni de bon nombre des mêmes matériaux nobles et caractéristiques technologiques que vous trouverez sur les crossovers Q5, Q7 et Q8 plus chers. L'espace des sièges arrière n'est pas aussi généreux, bien sûr, et pour réduire les coûts, il y a une subtile réduction des coûts à l'intérieur. Pour compenser cela. Le Q3 Sportback offre une ambiance légèrement plus jeune et son châssis offre une sensation plus agile que les plus grands VUS Audi, le mettant en phase avec des rivaux clés tels que le BMW X1 et Mercedes-Benz Classe G et LA. Le modèle Q3 Sportback le plus abordable bénéficie de nouveaux équipements de série pour 2022, notamment la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, des capteurs de stationnement et une nouvelle garniture intérieure en aluminium. Le groupe Commodité est également nouveau cette année et comprend des sièges avant à 8 réglages électriques avec mémoire pour le conducteur, des rétroviseurs extérieurs à atténuation, automatique qui se replient et un ouvre-porte de garage intégré. Les garnitures S-Lane bénéficient d'un nouveau système de caméra à 360 degrés et une garniture en bois brun est désormais en option sur le modèle design. Prix d'Audi Q3 2022 Version Urban 370 000 dirhams marocains. Version Advance 400 000 dirhams marocains. Version Design 430 000 dirhams marocains. Version S-Line 474 000 dirhams marocains. Bien qu'il s'agisse du modèle le plus cher, la version Design représente toujours le meilleur achat de la gamme Q3. Son prix relativement abordable lui confère de nombreuses fonctionnalités souhaitables, notamment un chargeur sans fil, une surveillance des angles morts, une entrée passive avec démarrage par bouton poussoir. Des phares à l'aider un régulateur de vitesse adaptatif. Nous suggérons également le package technologique susmentionné, qui débloque les fonctionnalités technologiques les plus intéressantes qu'Audi a à offrir. Nous choisirions également le modèle 45 plus puissant. Moteur, transmission et performance Le Q3 Sportback est propulsé par un moteur 4 cylindres turbo qui développe 184 ou 228 chevaux. De toute façon, il est livré de série avec une Transmission automatique à 8 rapports et une transmission intégrale 4 Lorsque nous étions au volant d'un Q3 avec le plus puissant des deux moteurs, nous avons noté que le moteur fournissait une puissance suffisante, mais notre véhicule d'essai n'était pas aussi rapide que certains rivaux, et nous avons remarqué un délai entre l'action de notre pied droit et la réponse du moteur. Pourtant, sa transmission se déplaçait en douceur pendant le fonctionnement normal et offrait des réactions plus sportives lorsqu'elle passait en mode S. Heureusement. Sa suspension a amorti toutes les imperfections de la route, sauf les plus dures. La direction directe avec une sensation de légèreté au toucher donne au Q3 une sensation d'agilité. Le petit SUV se déplace également avec la même, grâce que ses frères et sœurs plus grands lorsqu'il est lancé sur une section de route sinueuse. Les L'EPA estiment que le Q3 Sportback gagnera jusqu'à 40 km pour galon en ville et 50 km pour galon sur l'autoroute. Ces chiffres sont similaires à ceux de concurrents tels que le X1 et le Volvo XC40. Le Q3 que nous avons parcouru sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute, de 120 km par heure, qui fait partie de notre vaste programme de test, a obtenu 52 km pour gallon, ce qui correspond au résultat réel du X1 que nous avons testé. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Q3, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement, l'habitacle du Q3 Sportback répond à toutes nos plaintes concernant celui du modèle sortant avec une position de conduite bien améliorée, une disposition conviviale de ses commandes et des matériaux plus fins. Ses caractéristiques de série exceptionnelles comprennent un toit ouvrant panoramique, un revêtement en cuir, des sièges avant chauffant avec 8 réglages électriques et un soutien lombaire pour le conducteur. Des options plus luxueuses incluent un éclairage intérieur ambiant un groupe de jauge entièrement numérique et un micro de contrastant sur le tableau de bord et les portes. La cabine est également plus spacieuse que le modèle précédent, mais sa banquette arrière n'a toujours pas suffisamment d'espace pour les jambes pour que les adultes soient à l'aise sur les longs trajets. Nous avons réussi à installer six valises à main dans la zone de chargement et 12 autres sacs avec les sièges arrière rabattus. Ce sont à la fois moins que ce que nous mettons dans le X1 mais à égalité avec le Jaguar épaisse. Infodivertissement et connectivité Audi équipe la plupart des modèles Q3 d'un système d'infodivertissement MMI à écran tactile de 8,8 pouces qui comprend Apple CarPlay et Android Auto. Un écran tactile plus grand de 10,1 pouces est également disponible avec le même contenu. Nous avons trouvé l'interface attrayante et surtout facile à utiliser grâce à ses grandes icônes et son retour haptique. Cependant, sa position basse sur le tableau de bord peut être gênante. Les meilleures options incluent la radio satellite Sirius XM, la recharge sans fil et un système audio Bang et Olufzen à 15 haut-parleurs de 680 watts. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite. Cote de sécurité globale, NHTSA. Le Q3 Sportback offre une large gamme de technologies d'assistance à la conduite, telles que les feux de route automatiques et le freinage d'urgence automatisé. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du Q3 i les principales caractéristiques de sécurité comprennent Freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons Avertisseur de sortie de voie de série Régulateur de vitesse adaptatif disponible Sécurité Audi Q3 Sportbox 5 étoiles au crash test ROTNC CA Beaucoup de kits de sécurité standard, Bonne visibilité malgré un toit moins profond Bien qu'une Grande partie de la carrosserie du Q3 Sportbox soit différente de la version SUV conventionnelle, il s'agit fondamentalement d'un style de carrosserie alternative de la même voiture. En tant que tel, il est peu probable qu'il soit soumis à un crash test séparé par les experts en sécurité d'Euro NCAAP et par conséquent une voiture 5 étoiles. Ces systèmes de sécurité sont étroitement alignés avec son frère plus droit, ce qui signifie que des kits tels qu'une caméra de stationnement à 360 degrés. Une suite de 6 airbags, un freinage d'urgence autonome, AEB, un avertissement de sortie de voie et un éclairage LED sont tous de série. Progresser dans la hiérarchie des niveaux de finition et des fonctionnalités supplémentaires telles que les phares à LED à matrice adaptative et le régulateur de vitesse adaptatif font également partie de l'ensemble, ainsi que des fonctions d'auto stationnement. Essai de collision de l'Audi Q3 Euro NCAP Équipement de base la liste des équipements de base comprend des équipements de série sur toutes les versions de l'Audi Q3 Sportbox. Ceinture de sécurité arrière 3 x 3 points. Alarme. Airbag conducteur. Rétroviseur électrique miroir, chauffé. Siège conducteur réglable en hauteur. Point d'ancrage pour siège enfant ISOFIX. Capteur de stationnement. SAP. Airbag passager. Navigation par satellite. Airbag latéraux. Régulateur de vitesse Siège conducteur électrique Siège passager électrique Toit ouvrant électrique Siège arrière rabattable Vitres électriques avant Phare anti-brouillard avant Lave phare Siège chauffant Garniture de siège en cuir Support lombaire Garniture de siège en cuir partiel Vitres électriques arrière Verrouillage à distance Barre de tournaison du volant Réglage de la portée du volant L'Audi Q3 Sportback a été testé par l'Euro-NCAP en 2021 et a reçu une note globale de 5 étoiles. Cette note globale est calculée à partir des notes individuelles suivantes. Côte de sécurité individuelle Occupante adulte, 95% Occupante enfant, 86% Usager vulnérable de la route, 76% Aide à la sécurité, 85% Euro NCAP fournit aux consommateurs automobiles une évaluation réaliste et indépendante des performances de sécurité de certaines des voitures les plus populaires vendues en Europe. Les cotes de sécurité sont déterminées à partir d'une série de tests de véhicules, conçus et réalisés par Euro NCAP. Ces tests représentent, de manière simplifiée, d'importants scénarios d'accidents réels qui pourraient entraîner des blessures ou la mort d'occupants de voitures ou d'autres usagers de la route. Couverture de garantie et d'entretien. Audi offre une garantie limitée et sur le groupe motopropulseur compétitive, sur chaque Q3 2022. La garantie limitée couvre 4 ans ou 5 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 5 000 km. Pas de maintenance planifiée gratuite.